pour cette fin de matinée, enfin cette demi-journée sur la partie, enfin avec un thème sur les datas, comme vous l'avez vu dans le programme donc je ne vais pas présenter maintenant toute la thématique mais ça va se dérouler assez naturellement, on va commencer par David Choparlalier qui est de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui va nous présenter son point de vue de directeur adjoint dans une direction du numérique sur la démarche science ouverte de son établissement. Euh, David, qui euh, a pour qualité, pour point fort de, de représenter la communauté dans le COSO, donc le Comité pour la science ouverte, et de participer à des projets sur le cloud européen pour les données de la recherche. Donc un point de vue riche, complet et varié. Et voilà, je lui passe le micro. Euh, N'hésitez pas à méditer vos questions pour la phase de questions-réponses qui suit sa présentation. Merci Julien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par un petit sondage. Qui parmi vous a déjà entendu parler de la science ouverte D'accord, très bien. Alors, hier, en fin d'après-midi, nous étions avec la DGCIP. Ce matin, nous allons faire un tour du côté de la DGRI, du MESRI, donc DGRI. Direction générale de la recherche et innovation. Donc, En fait, il y a deux euh, directions centrales au ministère, donc la DGCIP et la DGRI. Donc, vous avez pu le constater, euh, la science ouverte est sous les feux de la rampe. et Je vais donc euh, faire un retour d'expérience sur la science ouverte et euh, tenter de répondre à plusieurs questions, comme par exemple, est-ce que, en tant que DSI, euh, nous sommes concernés par la science ouverte ou pas dans la formative, avec quels moyens, etc. Alors, je vais commencer donc par un panorama de la sens ouverte. Ensuite, je ferai donc ce retour d'expérience. Et puis, je terminerai par des perspectives. Quelques ouvertures. Je commence par un point d'actualité. Euh, donc, on peut se poser la question est-ce que la pandémie qu'on qu a connue, enfin qu'on connaît toujours, est-ce qu'elle a été un accélérateur d'un sens ouvert, ou un inversement, est-ce que euh, grâce à un sens ouvert, les résultats ont été publiés plus rapidement eh bien, Je vous laisse euh, lire l'article hein, de Justin Chartron qui est paru très récemment. Alors. Qu'est-ce qu'on entend par la science ouverte Là, je reprends la définition institutionnelle du MESRI. Donc, C'est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. Concrètement, ça veut dire donc, rendre accessible sans frais donc, les connaissances qui sont souvent dans des bases de données payantes ou fermées. Il y a un principe fondamental, une recherche financée au moins pour moitié, sur fonds public, doit revenir au public. Donc, la science ouverte, ça se traduit hein, par euh, la démocratisation de l'accès au savoir, une recherche de meilleure qualité, et une science plus ouverte et transparente, plus accessible à la société. Et euh, à noter que cette démarche hein, s'inscrit dans le partenariat pour un gouvernement ouvert. Donc, la France a rejoint cette organisation en 2014, et euh, la sens ouverte faisait partie d'un des engagements du plan euh, d'action de la France 2018-2020. C'était le deuxième plan. Euh, actuellement, donc, euh, il y a un appel à commentaires sur le troisième plan 2021-2023. Alors vous voyez là euh, une taxonomie de la sens ouverte. Je ne sais pas si c'est très lisible. Vous voyez également qu'il y a beaucoup de concepts hein, qui sont liés à la sens ouverte. Je reviendrai ce certains d'entre eux. Alors, rapidement, euh, un historique d'un sens ouverte. Euh, je vais commencer par un, une dessinée pratique. Donc là, je reprends euh, la catégorisation hein, faite par Maranakos, qui est le conseiller pour la sens ouverte auprès de Claire Géry, hein, qui est la directrice générale de la recherche et de l'innovation. Donc, décennie pratique, ce sont principalement des chercheurs qui sont emparés du sujet. Donc, très rapidement, hein, en 1991, euh, Archive, Bon, au départ, ça s'appelait pas Archive, ça deviendra Archive plus tard. Ensuite, euh, en 1999, il y a eu euh, Revue.org, qui deviendra plus tard euh, Open Edition. Euh, vous avez HAL en 2001. Et également en 2001, c'est euh, l'apparition des Creative Commons, qui sont, euh, vous le verrez plus tard, importantes. Ensuite, il y a eu une décennie politique. Donc là, ce sont les institutions qui vont prendre le relais. En 2002, il y a l'initiative de Budapest. En 2003, donc déclaration de Bethesda aux États-Unis. En 2003, toujours euh, Berlin. L'OCDE en 2004 va donc là c'est important puisque ça concerne les gouvernements, va mettre en ligne une déclaration sur l'accès aux données de la recherche. Et dès 2008, la le, Commission européenne euh, a mis en place un projet pilote sur l'open access. Et puis euh, la décennie des politiques publiques. Donc, en 2013, il y a eu la création de la Research Data Alliance. Il y a eu également euh, la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche, donc qui est importante, euh, puisque, vous le savez, hein, euh, beaucoup de chercheurs euh, souhaitent publier dans des revues à fort impact. Et donc là justement, DORA permet un peu de revoir les modalités d'évaluation de la recherche. En 2013, il y a eu également, donc, toujours par la Commission européenne, un pilote sur le libre accès aux données à la recherche. En France, en 2016, très important, la loi pour l'évaluation numérique. Ensuite, on a eu donc, des appels à Amsterdam, l'appel de Jussieu pour la biodiversité. En 2018, donc un jalon important, c'est le premier plan national pour la science ouverte en France. Euh, en 2019, le CNRS hein, publie sa feuille de route. En 2020, il y a un plan de données à la recherche. Et en 2021, donc, il y a le deuxième plan national pour la science ouverte en France. Alors, je vais justement vous parler un peu de ce premier plan. Donc, il y a trois axes. Le premier, c'est généraliser l'accès ouvert aux la publications. Avant de parler de science ouverte, on a beaucoup parlé d'open access. Donc, là, c'est vraiment l'open access. Ensuite, deuxième axe, qui est le plus récent, c'est l'ouverture des données de la recherche. Et donc, le troisième axe, c'était s'inscrire dans une dynamique durable européenne et internationale. Ce plan national accompagné d'un fonds national pour un sens ouverte. Il y a eu deux appels à projets en 2019 et en 2021. Ce premier plan a également été l'occasion de structurer euh, au niveau national donc par la création euh, du comité pour la science ouverte qui en fait a pris le relais de ce qu'on appelait auparavant la BSN, l'unité scientifique numérique. Alors en 2000, euh, fin 2019, il y avait 50 des membres du COSO qui sont des facultés enfin, des chercheurs, 41 euh, provenait hein, des sciences techniques et médecine 48%, 48% pardon viennent des universités et il y a 55% de femmes qui sont représentées au sein du réseau en parallèle au niveau de la CPU il y a eu la création hein, du réseau des références sens ouvertes donc il y a 76 référents référentes qui proviennent de 62 établissements et ce réseau est rattaché au réseau des vice présidents recherche et la commission de recherche de la CPU. Alors comment peut-on évaluer la science ouverte donc, Pour l'instant euh, ça a été fait euh, sous le prisme euh, des publications. Donc là vous avez un baromètre de la science ouverte. Donc, il y a un baromètre national qui est publié chaque année et l'Université de Lorraine a décliné donc, euh, ce baromètre euh, au niveau de son établissement. Et ensuite, d'autres établissements comme Ivry, Paris-Saclay, Strasbourg, Rennes, etc., ont également donc euh, mis en place euh, ce baromètre. Alors quel bilan peut-on tirer hein, du premier plan national pour l'instance ouverte Donc, si je reprends les trois axes, la généralisation de l'accès aux publications, donc c'est plutôt très satisfaisant. En revanche, la structuration ouverture des données de la recherche, euh, le bilan est et moins satisfaisant, mais ce qui est normal, parce que ça relève, il y a beaucoup de, de problématiques, et je reviendrai plus tard sur le sujet. Troisième axe, l'inscription dans une dynamique durable européenne, donc là aussi, les résultats sont très satisfaisants. Et il y a eu euh, une administratrice ministérielle des données, des algorithmes et des codes sources, qui a été nommée en novembre 2020, donc c'est Isabelle Blanc, il y a une petite question, un petit sondage. Est-ce que parmi vous, il y a euh, un administrateur des données qui a été nommé au sein de votre établissement bon, Personne. Donc, euh, Isabelle Blanc donc, est chargée hein, d'animer euh, ben, ce réseau. Donc Normalement, on va passer par la voie euh, des présidents et des directeurs euh, qui est la désignation hein, d'un administrateur des données et des codes sources. Bon, par ailleurs il y a une vingtaine d'établissements et d'organismes de recherche qui se sont dotés d'une politique de sens ouverte, qui peut prendre la forme soit d'une charte, soit d'un plan. Bon, Bien sûr, CNRS, CEA, l'IRD, l'Inserm, le CIRAD, et également des universités comme Lorraine, Strasbourg, Paris-Saclay, Montpellier 3, Toulouse 2, bon. Sorbonne U, Sanso Paris, et également le groupe des INSA. Alors, le Plan national pour l'incense ouverte, à provocation d'être euh, actualisé hein, tous les trois ans, donc euh, début juillet 2021, il y a eu donc, le deuxième plan national pour l'incense ouverte, qui prend quatre axes. Bon, le premier, généraliser l'accès ouvert aux publications, bon, on l'a vu, il y a beaucoup. Euh, enfin, les, les résultats du premier plan sont très satisfaisants. Le deuxième axe, c'est toujours hein, l'ouverture des données à la recherche. Euh, quelque chose qui apparaissait déjà dans le premier plan mais qui est vraiment mis en avant, c'est donc ouvrir et promouvoir les codes sources produits par la recherche. Et également, donc là ça s'adresse principalement aux enfants chercheurs et chercheurs, et bien sûr hein, aux, aux doctorants, c'est transformer les pratiques pour faire de la science ouverte le principe par défaut. Tout ceci s'accompagne hein, d'un budget hein, qui a été euh, multiplié par trois. Alors, je vais euh, m'attarder sur quelques particularités hein, du deuxième plan. Donc, le périmètre donc, qui est tendu comme source issu de la recherche. Le, la plateforme des données euh, qui s'appelle Recherche Data Gouve. C'était également un point qui avait été évoqué lors du premier plan. Mais il euh, y a eu donc, euh, des, une étude hein, sur la faisabilité de la mise en place d'un entrepôt de données de la recherche. Donc, le deuxième plan. Va permettre de le concrétiser. Bon, ça, j'en ai parlé. Enfin, non, euh, ce qui est aussi important, c'est promouvoir une politique en matière de logiciel libre. Il va y avoir la création d'une cellule au sein de, je ne sais plus si c'est à DINUM ou une autre structure par rapport au logiciel libre. Bon, là aussi, hein, valoriser et soutenir la diffusion des codes sources sous licence libre. Bon, toujours par rapport au code source, donc je mets l'accent sur cette partie là. Et autre point important, c'est une politique nationale des données, algorithmes et codes source implicés par le Premier ministre. Je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. J'aborde maintenant le deuxième point de ma présentation, c'est à dire donc un retour d'expérience sur une démarche sans ouverte à l'université Paris à Panton Sorbonne, vue sous le prisme d'une DSI. Alors, elle a commencé en 2018-2020, enfin, à partir de 2018 jusqu'en 2020. Alors, quelques chiffres hein, sur panton sorbonne euh, Cette université, principalement SHS, a hein, et sciences humaines, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. J'ai oublié, sciences juridiques, très important. Il y a quelques formations quand même en informatique euh, et en mathématiques euh, dans, euh, à panton sorbonne alors quelques chiffres, hein, il y a 45 000 étudiants, euh, 2 800 doctorants, euh, presque 2 000 enseignants chercheurs et chercheurs, 1 200 personnels BIATS, 36 unités de recherche, 10 écoles doctorales et, euh, point très important, il y a trois bibliothèques, bon, le scd 1 hein, comme dans toute autre université, et également deux bibliothèques interuniversitaires qui sont attachées à Paris 1, qui sont celles de la Sorbonne et la bibliothèque QGAS. Enfin, Arien est membre fondateur de UNA Europa, qui est une alliance de huit universités européennes. Côté DSIUN, en quelques chiffres, donc nous sommes 70. Nous avons 5 postes vacants. Et parmi les 70 personnels, il y a 44 informaticiens. Euh, la DSIUN est structurée en 5 pôles infrastructure, applications, services numériques, usage numérique. donc ce qu'on... Tout ce qui est ingénierie pédagogique, les ex l'assistance de proximité, l'accueil, l'assistance administration, Et par rapport aux missions afférentes à ouverte, donc soutien à la recherche et à la doc, euh, il y a deux ETP, hein, donc, euh, pour le pilotage, moi-même et euh, un collègue qui est normalement au sein de l'assistance ce matin. Alors, quelles ont été les grandes étapes En mars 2018, il y a eu un appel à une manifestation d'intérêt pour euh, constituer le réseau. En juillet 2018, avec euh, la collègue du service des archives, nous avons lancé un projet en hein, gestion des données de l'université, avec le soutien de la DGS. Nous avons constitué euh, un groupe de travail transverse, réunissant l'archiviste, les informaticiens, les bibliothécaires, des trois bibliothèques, des enfants-chercheurs, le DPO et des représentants de la direction de la recherche et de la valorisation. Alors, qu'avons-nous fait ben, Principalement de la sensibilisation, de la formation de communication. En décembre 2018, hein, dans le cadre des assises de recherche de l'université, nous avons organisé une table ronde sur la gestion des données de la recherche avec Humanum. Euh, ensuite, euh, nous avons présenté donc, la science ouverte euh, au sein de différentes structures euh, de l'université, la hein, commission de la recherche, euh, des directeurs d'unité. De des écoles, des des écoles doctorales. Et en janvier 2020, nous avons organisé la première journée sans Ouverte au sein de parisien, hein, en invitant donc Marc également le directeur du Manum, l'ANR. Et en mars 2020, donc, il y a eu une présentation au conseil d'administration. Alors quels ont été les bénéfices pour la DCUN euh, Bien entendu, la transversalité une meilleure connaissance des besoins des chercheurs et des personnels d'information scientifique et technique, le renforcement des interactions entre services et la sensibilisation de la gouvernance. Enfin, nous avons également donné plus de visibilité à nos missions de soutien à la recherche et à la doc. Par ailleurs, la DCUN est devenue un acteur central sur le sujet. J'ai fait un SWOT. Donc, quelles ont été les forces de la DSUN C'est principalement la motivation des collègues. Les faiblesses, euh, ben, il y a beaucoup de compétences qui sont absentes. Les sujets sont parfois complexes. Et bien entendu, euh, la science ouverte, c'est un, un projet qui euh, s'étale dans durée. Et bien sûr, il y a des contraintes, puisqu'il y a des collègues qui sont partis hein, depuis 2018. En termes d'opportunités... La politique institutionnelle, tant locale, nationale et européenne, est très forte. Vous l'avez vu. Il y a également des possibilités de financement et il y a également des euh, euh, alliances de européennes. européenne. En termes de menaces, nous avons une comitologie à établir. Il y a de très nombreuses organisations autour de l'instance ouverte, euh, à l'échelle européenne et internationale, et également une abondance d'initiatives. Mais cela peut s'expliquer par le fait que c'est un sujet. Euh, relativement récent et euh, donc il y a beaucoup euh, de profusion. Alors, vous l'avez donc remarqué, hein, euh, entre 2008 et 2020, donc, euh, nous avons surtout sensibilisé hein, et formé. Nous continuons notre démarche. Alors, la ouverte, quelles sont les incidences pour nos DSI Concernant le domaine des publications, c'est plutôt bien délimité et couvert. Les archives ouvertes existent depuis plusieurs décennies. Il y a des plateformes, hein, Open Edition, Episcience, EPI le Centre Mersenne, et il y a également des pépinières de revues. En revanche, pour les données à la recherche, bon, c'est un sujet bien entendu très stratégique, les choses sont un peu moins avancées. Donc, un rapport de la Commission européenne, paru en 2019, estime que le le coût de la mauvaise gestion des données de la recherche, pour la France, elle est à 3 milliards d'euros. Alors vous avez tous été confrontés à un moment donné euh, assez difficultés hein, pour les chercheurs, donc euh, souvent ils stockent leurs données hein, sur des supports amovibles, individuels, donc il n'y avait pas de données à leur départ, il n'y avait pas de, pas de solution euh, pour stocker et ouvrir de manière pérenne les données, et bien sûr tout ceci euh, conduit au fait que ce n'est pas possible de reproduire les résultats de recherche car les données et les codes ne sont plus accessibles, voire mal documentés ou non réutilisables. Bon, je l'ai dit hein, tout à l'heure, c'est un enjeu économique majeur. Alors, ça tombe bien, puisque le deuxième axe du deuxième plan pour, la, pour le plan national de la science ouverte, c'est euh, structurer, partager et ouvrir les données à la recherche. Alors, qu'est-ce qu'on entend par données à la recherche Il n'y a pas de définition qui, euh, euh, qui font le consensus, donc là je reprends celle de l'OCDE. Euh, les données de la recherche sont définies comme des enregistrements factuels, chiffres, textes, images, sons, qui sont utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaire pour valider les résultats de la recherche. Alors, pour information, il y a eu une thèse hein, qui a été faite sur euh, les données de la recherche, je pourrais vous communiquer la référence. Quand on parle de données à recherche, on parle de cycle de vie de données, hein, euh, donc qui est en six étapes. Donc Il y a euh, la collecte des données, euh, enfin, la création, la collecte, le traitement, euh, l'analyse, la conservation, l'accès et la réutilisation. Alors Un concept très important, c'est ce qu'on appelle les données FAIR. Alors, pour une fois, l'acronyme, Convient tant en anglais qu'en français. Donc, ce sont des données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Euh, vous allez certainement à un moment donné voir euh, as open as possible, as close as necessary. Donc, c'est quelque chose qui a été euh, mis en avant par la Commission européenne en 2016. Bien entendu, toutes les données ne sont pas euh, fermes, puisqu'il y a des données qui concernent par exemple. Tout ce qui est lié au brevet ou les données hein, euh, à caractère personnel. Voilà, donc tout ne doit pas être ouvert, bien sûr. Lorsqu'on parle de données, de la recherche, on parle également de plan de gestion de données ou data management plan. Donc c'est un document qui est demandé hein, par tous les financeurs, que ce soit l'ANR, euh, la Commission européenne, les autres agences de financement, et également par des agences de financement privées. Donc ça permet en fait de. C'est un outil, hein, qui permet euh, de décrire un peu les jeux de données, leur évolution, les dispositifs de stockage, comment on prend soin, etc. L'archivage. Alors, quand on parle de données de la recherche, on va aussi se poser la question, où les stocker Donc, Dans des entrepôts de données, euh, donc, il y a des annuaires d'entrepôts, hein, j'en cite trois. Euh, il est recommandé hein, de déposer ces données hein, dans un entrepôt de confiance, par exemple, certifié par Core Trust Steel. Et il y a euh, en France hein, quelques établissements qui ont euh, leur propre entrepôt de données institutionnelles. Ils sont en SPO, de Lorraine, l'INRAE, le CIRAD, euh, l'École des hautes études en sciences sociales, l'IRD, Eiffel. Et puis il y a également des établissements qui ont arrêté de développer leur propre entrepôt. Je pense notamment à Strasbourg. Pourquoi C'est parce que tout à l'heure, je vous ai dit. Que dans le cadre des plans nationaux plein sens ouverte, il y avait donc la volonté de doter la France d'un entrepôt de données à la recherche. Donc, c'est la plateforme nationale fédérée des données à recherche, donc Recherche à Gouvre, qui devrait être disponible à partir de mars 2002. Donc, elle est opérée, enfin, opérée. Son développement a été confié à l'INRAE, qui est très en avant sur le sujet. Euh, ça s'appuie sur un logiciel libre qui s'appelle Dataverse et qui a été mis au point par Howard. Euh, il y a également euh, d'autres établissements qui participent euh, à ce projet. Donc il y a Strasbourg, l'Université Grenoble-Alpes, Lorraine, euh, l'Université Paris, euh, Paris-Saclay. Et puis il y a également euh, Lille. Mais j'ai oublié l'île. Et eh bien sûr, le CNRS. Et Paris-Nanterre. Voilà, j'ai fait tout le tour des établissements concernés. Alors, il y a euh, un dispositif d'accompagnement hein, qui prend la forme d'ateliers à données qui devrait commencer sous peu. Donc, il y aura un peu un tour, un peu, un tour de France. Et bien entendu, les administrateurs euh, des données de chaque établissement euh, seront euh, mis à contribution. Alors, maintenant, je vais vous parler d'EOSC. Euh, EOSC, ça veut dire. Euh, Open, Open Science Cloud euh, donc, EOSC c'est quoi C'est fournir un réseau de données FAIR, de services pour la recherche en Europe euh, l'objectif hein, c'est de fédérer euh, les services et ressources existants c'est un portail il euh, y a déjà des services disponibles c'est également une communauté hein, qui rassemble des chercheurs et des ingénieurs de tous les domaines scientifiques et de tous les pays membres de l'Union européenne et hors Union européenne, par exemple au Royaume-Uni. Et c'est un projet en cours. Ce projet a débuté en euh, fin 2015. Il a été officiellement euh, lancé en 2019. Euh, voilà. Alors, en France, Donc, il y a une association qui s'appelle l'association EOSC. Il y a 16 membres français, donc les principaux euh, EPST. Il y a également des universités, hein, Bordeaux, Paris, euh, Saclay, Nice Strasbourg. Et puis il y a également euh, 7 observateurs euh, français, donc de Conférences des grandes écoles, Couperin, l'ANR, Neste euh, et Lorraine, Nantes, euh, le alpes et Panthéon-Sorbonne. La différence entre membres et euh, observateurs elle, elle, elle se situe sur deux points. Le premier, c'est que les observateurs n'ont pas le droit de vote, lors de l'Assemblée générale. Et puis, euh, euh, les observateurs ne payent que 2 000 euros au lieu de 10 000 euros. Enfin, depuis euh, octobre 2020, il y a euh, un groupe de travail, donc EOSC France, qui est piloté par le et donc qui réunit donc, euh, les 23 euh, participants à EOSC France. Euh, donc, c'est quelque chose. Euh, euh, dans un premier temps, on s'est surtout focalisé hein, sur euh, la possibilité euh, de nommer une représentante française au sein du board des directeurs. C'est euh, Suzanne Dumouchel Mouchel hein, qui est euh, rattachée à Humanum, donc la très grande, très grande infrastructure de recherche en sens humain. Je vais également euh, vous parler hein, de software heritage. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des codes sources. Il faut que j'avance rapidement, ok donc là c'est euh, donc l'objectif hein, c'est de collecter et de préserver les codes sources, ça a été ouvert en 2016. Alors rapidement, euh, tout ceci donc, a pour objet, enfin tout ce qu'on vient de voir donc, euh, participe à la transformation numérique de l'ESRI, principalement au niveau des infrastructures numériques et données, donc il y a des réflexions en cours au niveau de la DGRI, et ceux d'entre vous qui ont participé à la visioconférence euh, organisée le 30 septembre entre, euh, par, par l'association des VIPNUM, la DSI et le Maestri, euh, donc ont pu déjà voir euh, certains aspects. Donc il y a un, le COS1, donc le comité euh, pour les services et infrastructures numériques, des collèges, des groupes de travail et des data centers labellisés de la série. Donc voilà donc, le cousin, c'est le pendant du COSO. Donc il va y avoir un appel à manifestation d'intérêt pour constituer. Euh, les différents collèges de ce cousin. En termes de perspective, donc je vais vite. Donc bien entendu, la science ouverte, ça va impliquer de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, de nouvelles missions. Il y a eu euh, fin euh, septembre 2021 un rapport euh, de la DINUM et de l'INSEE sur l'évaluation des besoins de l'État en compétences et expertise en matière de données. Donc, il y a des data engineers, data architectes, data analyst, data scientist, chief data officer et data steward. Bon, je vais vite, à droite vous avez un graphique montrant un peu justement les besoins et donc c'est une étude qui a été faite sur euh, l'évolution des offres d'emploi publiées à l'APEC. Alors un point d'intention c'est que bien sûr toutes ces données elles suscitent la convoitise des GAFAM et des grands éditeurs. Et bien entendu aussi hein, ces acteurs ont une place prédominante, dominante même, et il y a une certaine vigilance à avoir en plus qu'ils sont quand même beaucoup plus en avance que, que, que, que par exemple EOSC et euh, ils ont une force de frappe que n'ont aucun pays ni l'Union Européenne. Alors quels sont les défis à relever Bon, Il y a bien sûr des défis techniques mais surtout humains, euh, centrés l'utilisateur, centrés sur les personnels, euh, donc les enfants chercheurs et chercheurs et puis quelque chose que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant c'est ce qu'on appelle la science avec et pour la société. Donc ça, entre autres, hein, euh, on parle de sciences citoyennes ou des sciences euh, participatives. Il y a également des pilotages à mettre en œuvre. Hein, donc, euh, là, je cite hein, celle de l'INRAE, le euh, CNRS, etc. Alors, euh, je suis presque terminé. Donc, il y a, donc, vous l'avez pu voir, une politique institutionnelle de la donnée et des codes donc, qui a été amorcée hein, par le rapport Boutorel. Ensuite, il y a eu une circulaire du Premier ministre qui, qui a repris hein, pas mal de... De points du rapport Botorel. Il va y avoir le baromètre français de la science ouverte consacré aux données à la recherche. C'est porté par Lorraine. Donc normalement, c'est prévu pour 2022. Et très récemment, donc, 15 ministères, dont le MESRI, ont euh, publié leur feuille de route pour la politique des données, algorithmes et code source. Conclusion. Alors pour moi, euh, la participation d'une DSI au mouvement de la science ouverte est naturelle. Euh, il faut qu'une DSI soit impliquée dans la gouvernance d'un sens ouverte. Bon, Il y a des défis à relever, hein, compétences, mutualisation, infrastructures enfin et euh, tout ce qui est culture de du code. Je termine par un agenda. Donc, euh, on dit qu'il y a la réunion plénière de RDA France. Euh, si vous êtes disponible, je vous invite à, à, la, à aller en ligne, à la, à la suivre. En novembre 2021, il va y avoir la recommandation de l'UNESCO sur l'instance ouverte. Les 4 et 5 février 2022, il y aura les Journées européennes de la science ouverte, puisque à partir du 1er janvier 2022, la France prend euh, la présidence hein, de la Commission européenne, enfin, de l'Union européenne. pardon. Et quelques références, hein, donc, le site ouvre la Science, euh, euh, Research Data Alliance, Alliance, EOSC, Software Heritage. Pour tout ce qui est veille euh, technologique, hein, je vous recommande euh, la liste.inlis.fr, et un peu de publicité donc, sur la liste sub libre échange sur tout ce qui est euh, logiciel libre et je termine par euh, cette diapositive, donc 2021 est placé sous euh, les 40 ans euh, du CIR, les 20 ans euh, de HAL et les 50 ans de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne merci de votre attention Merci David. Alors moi j'aurais eu envie spontanément de te demander ce que tu as comme demande, parce que la question des données de la recherche elle m'intéresse bien, ce que vous avez comme demande euh, surprenante, particulière, dérangeante peut-être par rapport à vos habitudes au niveau des données de la recherche. Et j'espère que ce n'est pas une question trop métaphysique parce que j'aimerais bien qu'on prenne une question de la salle s'il y en a une. Donc je te pose celle-là pendant que les collègues méditent et peut-être se, se préparent à lever la main pour une question de la salle. Alors tu parles de demande émanant d'un de chercheurs. De, de chercheurs, chercheur. chercheur, oui. Ouais. Alors, c'est vrai que comme nous sommes une université euh, sciences humain et euh, bon, les demandes sont assez disparates. Euh, ce que font actuellement nos collègues, c'est que bien, malheureusement, euh, ils se débrouillent par eux-mêmes, hein, puisque nous n'avons pas en fait, de, vraiment de personnel dédié en appui à, à la recherche. Et donc, soit ils utilisent leur box, soit disque dur, euh, soit ils font héberger euh, leurs données. Euh, bon, ça, c'est une bonne chose hein, euh, chez Humanum et éventuellement, ils utilisent les services du CNRS pour les, pour les UMR par exemple. Mais c'est vrai que la question qui peut se poser, est-ce qu'il est pertinent d'avoir un entrepôt donné institutionnel Pour ma part, je dirais non, parce que pour plusieurs raisons, l'université n'a pas les moyens de mettre en œuvre un tel entrepôt, et je pense qu'il faut mieux se rallier aux dispositifs mis en place au niveau national. Même s'il si y a des domaines scientifiques, où euh, je pense notamment à tout ce qui est données astronomiques. Hein, Strasbourg, euh, le centre de données astronomiques de Strasbourg est très euh, réputé, et c'est d'ailleurs un des premiers entrepôts à avoir été certifié hein, euh, par euh, un organisme. Mais concernant par rien, bon, euh, il vaut mieux, je pense, euh, aller du côté euh, de l'initiative nationale. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une question de la salle Oui, il y a une question de la salle. Oui, c'est qui La question ah, Merci. Bonjour David. Euh, sur le projet national, euh, on a dans nos établissements des données qui peuvent être publiées effectivement en open data, mais d'autres qui ne vont pas l'être. Est-ce qu'on pourra stocker des données non publiées Tu veux dire Christophe dans le, la plateforme, c'est ça Oui, dans la plateforme, oui. Euh, écoute, je ne sais pas, puisque c'est en cours. Euh, a priori, donc, cette plateforme a quand même pour vocation hein, de publier les données. Donc si ces données ne sont pas publiables ou publiées, je ne pense pas. Mais bon, à suivre. Du coup, c'est la limitation, je trouve, du projet, euh, parce que dans l'établissement, si on commence à mettre en place un, un protocole de gestion de données de la recherche, on aura des données en open data et d'autres qui n'y seront pas. Et il va bien falloir qu'on les gère, les données qui n'y sont pas. Oui, excuse-moi, je n'ai pas très bien compris ta question. Non, non effectivement, euh, cette plateforme euh, permettra un accès restreint en fonction des, des besoins des établissements, oui, bien entendu. oui. D'accord. Et deuxième question, j'arrête. Euh, J'avais entendu qu'il y avait une limitation sur les volumes de transfert de données. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est élevé euh, Je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre. Euh, c'est un projet en cours. On en saura plus euh, euh, début 2022. Je note ta question. Je pourrais demander aux collègues. Oui, tout à fait, oui.